bon mais bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau lundi des restes qui est aujourd'hui consacré au livre de Betty Milan Pourquoi Lacan mais il y a également Richard Litz qui a, écrit, qui a tourné un film à, à partir d'un roman de Betty qui est là aussi qui s'appelle Adieu Lacan et merci beaucoup à Gérard Pommier d'avoir accepté d'animer de, de, ce petit moment autour du livre de Betty. Voilà, ben, donc euh, je passe la parole à, à Gérard. Oui, euh, oui. <rire> d'accord. Ben, Betty, euh, je sais, ne me souviens plus très bien où est-ce que je t'ai rencontré la première fois, ça fait longtemps, euh, peut-être bien dans la salle d'attente de, de Lacan, ou au Brésil, ça, j'en suis pas sûr. Alors, euh, donc, j'ai lu ce livre. Euh, pourquoi Lacan euh, Entre parenthèses, pourquoi pas euh, Mais je vais essayer de, de, de, de poser quelques questions sur, sur la, la construction du livre. Euh, euh, euh, parce que bon, ma première question c'est la suivante. J'ai eu l'impression en lisant ce livre qu'il était nettement coupé en, en deux parties, euh, en, en deux parties, une première et une deuxième. Euh, je, je vais d'abord dire un mot sur la deuxième euh, que je trouve absolument euh, euh, précieuse pour euh, pour parler d'un travail euh, d'un travail analytique vraiment qui me semble vraiment complet du début à la fin. Et euh, je ne peux, peux pas en retransler le parcours, puisque, euh, puisque ce serait vous citer, une, ce serait citer les pages une deuxième fois, ce n'est pas la peine. Moi, je trouve ça très bien. Ça va, ça va du désir incestueux du père à la rivalité avec la sœur, sans oublier la maman toujours prête à garder sa fille chérie. Euh, et on voit très bien, mais vraiment bien, les, les rapports que que, que ça, tout ce parcours avec les racines les racines infantiles du désir du désir actuel et cela sans oublier les ancêtres qui revivent euh, qui revivent à, à chaque fois et euh, ce qui en a découlé enfin c'est euh, on, on vous suit dans, dans, dans votre euh, dans votre chemin c'est que au bout vous n'êtes plus une fille mais vous devenez une mère euh, potentielle en quelque sorte alors voilà, je dis ça pour la deuxième partie que je trouve vraiment extrêmement éclairante, et à mon sens, c'est ça la psychanalyse et rien d'autre. Voilà, alors, donc ma première question c'est la suivante, parce qu'au contraire, la première partie du livre, elle me semble un peu contradictoire avec la deuxième d'une certaine façon, par exemple, euh, vous écrivez euh, que chacun a son propre analyste. Euh, ça, c'est bien ce qui se passe. Euh, parce que, en particulier, moi, euh, selon cette première partie, moi, je n'ai pas rencontré le même psychanalyste que vous. Euh, enfin, si, on peut dire euh, quand même, mais euh, comme vous le, vous, vous le répétez plusieurs fois, euh, vous répétez quelque chose de, de, qui est en contradiction avec la première partie c'est que vous ne vous euh, souvenez pas de ce qui s'est passé au point de vue analytique mais euh, en fait euh, d'une certaine façon c'est un peu comme ça pour tout le monde parce que c'est très difficile de raconter euh, quelque chose qui, est de de, de, qui dévoile l'inconscient parce que la conscience le voile tout aussitôt donc, on n'a jamais parlé de ce truc qui pourrait s'appeler l'amnésie psychanalytique en parallèle avec l'amnésie infantile, c'est qu'on oublie, on oublie ce qui s'est ce dit. C'est-à-dire qu'il y a une amnésie qui recouvre l'inconscient dès qu'il se dévoile. Mais en même temps, ce jeu d'amnésie transforme complètement le rapport au désir. C'est ça qu'on ressent, mais on ne peut pas le dire, puisqu'il y a en même temps euh, l'amnésie qui s'est euh, instaurée. Voilà, donc dans cette première partie, euh, je remarque une chose qui m'a frappé, parce qu'en effet, si c'était comme ça, s'il n'y avait pas la deuxième partie, moi, je n'aurais pas du tout rencontré euh, le même analyste que, que vous, euh, parce que vous dites souvent « le maître » ou bien le docteur, euh, euh, alors là, moi, ce n'est pas, pas mon Lacan, qui n'était certainement pas un maître, ni un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, qui est dépositaire euh, d'un savoir, euh, alors que pour moi, Lacan, c'était, euh, pour paraphraser une phrase qu'il a prononcée, c'était un sujet ne rien savoir du tout. C'était, me semble-t-il, sa position tout à fait constante. Et il le dit lui-même, et vous le citez dans la, deuxième, euh, dans la deuxième partie à juste titre, quand il parle de la docte ignorance, docta ignorancia. Euh, et et d'ailleurs, cette deuxième partie où il y a un effacement du savoir de Lacan qui questionne fortement de par sa présence elle-même dans votre deuxième partie, vous avez très bien articulé euh, ce, ce, cette position de ne rien savoir du tout, avec, euh, il y a un passage où c'est clair, avec la mort de Lacan lui-même, la mort, je veux dire, la mort de, en tant que cette euh, absence euh, euh, en présence. Hein, et dans cette occasion, euh, je ne sais pas si vous avez employé cette formule, mais moi ça me vient comme ça, c'est... D'accord, n'était pas du tout un maître, mais en quelque sorte un revenant, ce qui n'est pas du tout pareil. Euh, qui c'était C'était essentiellement, je dirais, un, un homme solitaire, solitaire, un homme qui était au-dessus de la mêlée, hein, pour reprendre le terme qui s'applique si bien à Freud, ein Mensch, un homme. Voilà. Alors, un homme même du point de vue plus élevé que le rapport psychanalytique lui-même, ou même qu'une vision du monde, euh, qui a été une, une magnifique dénégation, à mon sens, de, de Freud. Alors, ce qu'il y a quand même de très important dans cette première, euh, dans cette première partie du livre, c'est quoi C'est la singularité complète. Du rapport de Lacan à la personne qui vient le voir, c'est-à-dire avec vous, c'est un rapport singulier qui est, je dirais, qui est plus important que ce qui s'appelle le transfert analytique lui-même. C'est pas un transfert justement, c'est un lien qui s'établit de personne à personne et qui est au-dessus de la mêlée, mais qui conditionne le transfert qui va qui va suivre. Euh, ça s'est situé, la rencontre, votre rencontre, euh, au-dessus de ce qui allait se passer euh, par la suite. Euh, moi, ça a été pareil pour moi. Euh, la... <rire> Le premier entretien que j'ai eu avec lui, il m'a dit euh, « Vous savez que vous ressemblez aux Gaulois blessés » C'est-à-dire, à, à l'époque, j'avais des moustaches comme ça. Bah, C'était… C'est pas le transfert, mais ce qui, ce qui va créer ce rapport unique, je dirais, presque au-dessus de, de, de, de l'analyse. Enfin, voilà. Donc, dans cette première partie, moi, j'ai ce, ce, cette question que je vous pose. Euh, vous parlez à plusieurs reprises de ce que vous, vous n'auriez pas pu dire de… Euh, de ce qu'il y avait de directement psychanalytique dans ce qui se passait, mais que vous ne pouviez pas dire. Hein vous dites plusieurs fois, j'en ai parlé tout à fait au début, que vous ne vous souvenez pas de votre analyse, alors que quand même, même dans cette première partie, il y a cette séance, je ne vais pas la citer, mais qui est, euh, qui est, qui succède à ce que vous avez appelé à juste titre l'hallucination du roi, où il y a une seule sonorité qui se dégage et qui rebondit avec tous vos souvenirs d'enfance. Alors ça, c'est vraiment une séance d'analyse, hein, c'est-à-dire quelque chose de, de très musical. Et à cet instant, Lacan n'est certainement pas un maître, mais plutôt un, un aède, un poète. Hein. Euh, voilà Donc, les sonorités que vous avez associées, eh ben, elles vous ont guidé jusqu'à l'essentiel, c'est-à-dire, dans cette première partie, la duplicité du père et tout ce rapport avec votre sœur après le parricide, la volonté de changer la couleur de votre peau, ce qui en soi-même est aussi un parricide. Je dirais ça, c'est du beau travail analytique. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous avez dit que, que Lacan était pour vous un maître. Euh, pour moi, c'est un, un poète qui faisait euh, rimer ma vie actuelle avec ma vie d'enfant. Et euh, vous avez cité cette phrase, je crois que c'est euh, dans la deuxième partie, « Je ne suis pas assez poète ». Ben, pour moi, Lacan, c'était essentiellement un poète... Euh, le savoir et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais entendu Lacan faire état de son savoir ou de sa maîtrise ou de faire des diagnostics ou quoi que ce soit de cet ordre. Voilà. Bon, vous voulez que je réponde un Oui, d'accord. Alors, bon, l'histoire du docteur, c'était un docteur parce qu'il vous apprenait la docte-ignorance. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme, et aussi parce qu'il était vraiment concerné par la cure analytique. C'était un grand praticien. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était précisément pour montrer en quoi ça consistait sa pratique. Et même si je dis que je ne me souviens pas de tout, je me suis souvenu. Des séances qui ont permis de, de construire le parcours qui en fait va du moment où il me dit « je suis brésilienne, enfin, ma langue maternelle c'est le portugais du Brésil, du moment où il me dit « quand j'arrive, peu de temps après, euh, allez faire votre analyse avec une portugaise ». C'est-à-dire il avait pigé tout de suite que la question de la langue était essentielle pour moi et elle l'était parce que je suis petite fille d'immigrant et ce que l'immigrant perd c'est sa langue maternelle. Il est voué à la communication, il perd la possibilité de s'exprimer euh, véritablement. Donc Lacan a tout de suite pigé ça et mon analyse finit au moment où je lui dis bon. Euh, euh, bon, je m'en vais parce que, après plusieurs années, après avoir fait la traduction de, des écrits techniques, etc., euh, avec, dans un échange continuel avec lui, je m'en vais parce que rien n'est plus important que moi, que ma langue maternelle. Après, en écrivant le roman, que Richard Leeds a adapté pour le, pour le cinéma ainsi que la pièce de théâtre qui s'appelle Goodbye Doctor, j'ai découvert qu'en fait, j'ai insisté pour faire l'analyse en français parce que c'était une manière, c'était une manière pour moi de rester voilé. Comme mon père d'origine libanaise souhaitait. Donc, mais ça, je n'ai pu découvrir qu'à travers le roman. Parce que je me suis séparée de Lacan, c'est-à-dire, j'ai fini mon analyse et je, je, je ne voulais pas me séparer de Lacan. Et donc, j'ai écrit un roman pour retrouver mes vrais ancêtres, non pas l'ancêtre imaginaire qui était Lacan, et pouvoir me séparer de lui. Puis après, une fois que j'ai fait ce roman, je l'ai traduit en français, je l'ai traduit en anglais, enfin je n'ai pas cessé de tourner autour de l'énigme de mon analyse. Et finalement, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Goodbye, Doctor », qui a été adaptée par Richard Leeds. Et c'est parce que j'ai fait la fiction autour de ce qui s'est passé que j'ai pu, une fois que le film a été fait, Écrire pourquoi Lacan, qui n'a plus rien à voir avec, avec, enfin, qui n'a pas autant à voir avec moi. Il, est, il a été écrit en fonction de Lacan, en fonction de sa pratique. C'est ce qui m'intéressait parce que les, les, en plus parce que les gens ne savent pas comment comment ça se passait la coupure et en quoi elle pouvait être essentielle. Euh, et j'ai trouvé dans ce livre la possibilité. De, de faire l'opposition entre le temps, le temps chronologique et le temps, ce qu'il appelle le temps logique, à travers chronos et kairos. Kairos, c'est le, le moment opportun. Et Lacan, il avait vraiment euh, une capacité incroyable de saisir le moment important. Et donc, bon, c'est ce que j'essaye de… Et, et, bon, ça, ça a bouleversé complètement la psychanalyse, parce qu'une fois qu'il s'est dit « l'essentiel, ce n'est pas que je fasse une séance de 45 minutes ». Moi, j'avais fait des années avant de le rencontrer, de séances de 45 minutes. L'important, enfin, c'est qu'une fois que l'essentiel est dit, eh bien, je coupe la séance et que, que l'analysant la continue euh, qu'il qu ne soit pas un patient, qu'il soit un analysant et qu'il puisse la continuer après ma coupure, que ma coupure soit suffisamment théâtrale pour que pour induire la poursuite de l'analyse après la séance. Donc c'est ce que je, je, peux, je, je peux vous poser une question à ce propos de, de la coupure euh, parce que euh, j'ai la première interrogation que, que je vous ai que je vous ai faite, elle, elle elle, elle concerne cette question de la coupure. Alors, bon, j'ai un peu forcé le trait en disant euh, opposition de Lacan entre maître et poète, mais euh, ça, ça a un sens, je dirais, tout à fait, euh, tout à fait précis. C'est que si Lacan est un maître, la coupure, elle va être alors analogue, par exemple, à, à ce qui se passe dans le koenzen, où le maître, euh, brusquement, tient des propos absurdes ou, ou coupe n'importe où euh, simplement pour, euh, je dirais, euh, euh, faire état justement de sa maîtrise. Alors que si Lacan est un poète, il y a un mot, un mot dont la sonorité spéciale se détache tout d'un coup du sens des phrases et qui va rimer avec d'autres mots jusqu'à l'enfance. Mmh. l'acte poétique. Dans ce cas-là, il s'oppose complètement à l'acte du maître, genre Koan bon, oui, Zen. Bon, bon, la Pardon Koen était un maître qui, qui transformait la séance en un poème. Et, oh, oh, oh, et, voilà, on est d'accord. Qui ont travaillé avec lui le font aussi. Très souvent, ouais. je. Me... D'ailleurs, vous, vous avez une très belle citation que, que vous avez faite de Saint John Perse. Euh, que vous mettez au moment où Lacan est, est décédé, euh, la citation de, de Saint-Jean-Pierre, c'est « Ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat. » ben, C'est la même chose, le geste de Lacan était parfaitement obscur. Et pourtant, c'était l'étincelle qui permettait de voir quelque chose euh, euh, de son propre désir. Voilà. Voilà. Et bon. Au sujet de, du poète, bien après comme je travaillais pour la grande presse, j'ai interviewé Octavio Pars qui m'a dit, vous savez, les analystes, ils ont besoin de pages et de pages pour dire quelque chose d'intéressant. Et ah, je pense ah, que ce n'est pas le cas ah, de la... Il a un concept qui est l'énamoration, où il dit en un seul mot l'essentiel sur le rapport amoureux. Oui, oui, oui. c'est vrai. vrai. C est... C est vrai. Mais, je, mais je pourrais dire un, un petit mot de plus sur... Euh sur cet acte de coupure euh, et de son sens, euh, je dirais, euh, musical, musical euh, qui remonte euh, à l'enfance, c'est que cet acte de coupure, c'est quelque chose qui est, on peut appeler ça, une, une interprétation anticipée. C'est-à-dire, c'est extrêmement euh, freudien. Euh, Freud disait ça. L'interprétation précède la construction. C'est-à-dire que la coupure dans la mesure où elle est euh, euh, euh, anti, euh, interprétation anticipée, eh ben, elle est suivie en dehors de la séance, de toute une construction à partir de ce qui a surgi de cette façon-là. Donc, euh, moi, je verrais plutôt la, la, la, la, coupure, la coupure comme une interprétation anticipée. Et puis, d'ailleurs, ça, ça implique... Euh, euh, ça, ça justifie tout à fait vous posez la question quelque part dans votre livre que c'est ça qui justifie le fait de ne plus appeler les patients les, les patients, patients mais analysant et j'ajouterais même de les appeler des impatients, impatients comme vous parce que vous, dans votre livre on voit bien que vous étiez très impatiente d'arriver au but même sans savoir ce que c'était ce but à l'avance euh, donc, euh, c'est très controversé cette histoire de la coupure entre ceux qui prennent ça comme un acte gratuit, etc., ou ceux qui, qui voient quelque chose de ce qui permet de, de dégager la musique euh, des mots. Hein Mais la raison oui. aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai entendu dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne vais pas citer le nom, que c'était pour des raisons mercantiles que Lacan faisait des séances courtes. Et c'était oui. évidemment pas ça. C'était parce que c'était la coupure, c'était un recours vraiment efficace, beaucoup plus que l'interprétation de la signification qui provoque la résistance. Oui, oui. Non, ben, vraiment, non, mais je veux dire, les gens qui n'ont pas compris. Le qui n'ont pas éprouvé d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas fait d'analyse avec, avec Lacan, ou s'ils en ont fait avec des élèves de Lacan qui pratiquent la coupure absolument n'importe comment, effectivement, ils peuvent avoir une très mauvaise opinion de cette, de cette pratique. Et d'ailleurs, j'ai une très mauvaise opinion de la pratique dont j'ai entendu parler de quelques-uns de mes collègues. Moi-même, je, je ne pratique pas comme ça. Euh, je ne bénéficie pas du transfert de Kingston euh, qu'il y avait euh, euh, à Lacan. Hein. Mais euh, euh, l'intérêt de la coupure, c'est de remonter en une sonorité jusqu'au traumatisme passé. C'est ça. Hein. Et donc, ça libère, le, ça, libère le, ça, ça permet une interprétation euh, du désir. et C'est grâce à la résonance musicale des mots au moment de la coupure, il me semble. Oui, et, bon, il avait beaucoup de recours euh, de théâtre aussi. Par exemple, quand il vous faisait répéter la même chose et à force de répéter, vous entendiez une autre chose que vous étiez en train de dire sans le savoir. Mais moi, je pense que ce serait intéressant d'entendre Richard qui a fait un film où, où, où vraiment il a utilisé énormément la coupure de l'entendre parler sur le film. Euh. Oui, j'ai une courte euh, intervention euh, que je, je vais lire, ça va prendre 10 minutes, euh, et puis euh, on peut continuer la discussion comme vous voulez. Euh, euh, je tiens d'abord à remercier euh, Edition RS, surtout Anne Bardouvel et aussi Betty Melan pour m'avoir invité ce soir. Uh, ma propre uh, aventure avec les travaux de Betty Melan a commencé grâce à Après Coup, une association lacanienne de New York City, dont, dont je suis membre depuis plusieurs années. J'étais invité pour mettre en scène une lecture d'une pièce de théâtre de Betty Melan intitulée, en anglais, Goodbye Doctor. Après cette performance, une chose m'a frappé immédiatement. L'histoire me semblait très accessible à tout public, mais aussi suffisamment exigeante pour un public de cliniciens. De là est née pour moi l'idée que je pourrais en faire un film qui ferait le pont entre l'audience de ceux, ceux qui connaissent en profondeur le travail de Lacan, et le public de ceux qui ne connaissent rien à Lacan, eux-mêmes à la psychanalyse. Disons pas grand chose. Ma première rencontre de proximité avec les travaux de Lacan il y a environ 35 ans, s'est faite avec ce qu'il a écrit à propos d'Antigone. D'un côté ayant lu en grec cette pièce de Sophocle, et d'un autre, n'ayant qu'une connaissance rudimentaire du français, le grec me servait en quelque sorte de béquille pour entrer dans la pensée de Lacan. Dans l'histoire de Betty Malan, le personnage de Seriem ne réussit pas à mettre au monde un enfant. De manière analogique, dans ma première approche d'un film que je pourrais faire d'après la pièce de Betty, la naissance comme métaphore m'est venue à travers l'idée de la maïotique. Socrate a dit qu'il ne pouvait servir que comme sage femme à la naissance d'un savoir chez quelqu'un d'autre. Lacan a fait une comparaison entre son approche de la psychanalyse et la description de la maïotique par Socrate. Donc, dans le film, j'avais l'idée que nous devons montrer comment le personnage de Sariema doit, grâce à la psychanalyse, donner naissance à son propre désir, à sa subjectivité, pour se libérer de son symptôme et pouvoir finalement accoucher d'un enfant. Deux œuvres d'images animées m'ont surtout servi comme source d'inspiration. La première était un modèle de ce que je voulais éviter à tout prix. C'est une série de télévision récente dont le titre est en thérapie. Là, je vois que la caméra, même s'il est magnifiquement euh, conduite, une vraie chorégraphie reste toujours parallèle au sol. Ce qui rep représente parfaitement la délivrance d'un savoir de quelqu'un qui sait à quelqu'un qui ne sait pas. De plus, dans cette série, le spectateur reste comme écarté à une distance qui donne une certaine idée de l'objectivité. Cette même objectivité qui est idéologiquement la source supposée de ce savoir de la psychologie. Ce n'est pas ça que je voulais montrer. Ceci n'est pas une critique de traitement tel que la série le présente. Je ne suis pas clinicien, mais je veux simplement dire que cette mise en scène m'a tout de suite servi comme contre-exemple. Mon but était de montrer le rôle de transfert dans la psychanalyse. Dans un rapport transférentiel comme celui de Lacan et de Sarriema, peuvent se révéler des sentiments très forts de honte, de culpabilité, etc. Et je voulais que le spectateur s'y trouve inscrit de manière intime. Mon inspiration dans cette approche, je la trouvais dans Jean d'Arc de Karl Dreyer, un film muet qui date de 1928. Dans ce film, Dreyer emploie souvent un gros plan des angles extrêmes et fortement inclinés, surtout sur la vedette féminine René Falconet. Celle-ci montre son tourment face aux accusations de ses juges et la force qu'elle trouve dans ses croyances. De ce film de Dreyer m'est venue l'inspiration pour l'approche de la caméra, telle que l'a créé mon chef opérateur Valentina Caniglia. Aussi, tout comme le film de Dreyer, notre film est tourné en noir et blanc et avec un cadrage 4 tiers. Ce cadrage est la norme la plus ancienne du cinéma. Il souligne avec le noir et blanc la, la temporalité de l'histoire. On relève souvent que le cinéma et la psychanalyse naissent tous les deux à la fin du 19e siècle. Notre retour au noir et blanc et ce cadrage particulier y font directement allusion. La dimension du temps est aussi un thème dans le film à cause des séances de durée variable qui, on peut dire, soulèvent la question de la coupe. La coupeur dans le montage d'un film et le rôle que Lacan lui donne dans la psychanalyse. À notre époque de dissémination extraordinaire des images animées, est-ce pour cela que le rapport entre la psychanalyse et le cinéma a changé? Dans un petit livre intitulé « Archéologie du cinéma et mémoire du siècle », le cinéaste Jean-Luc Godard et l'écrivain Youssef Echampur échangent sur l'ouvre Pivot de Godard, Histoire du cinéma. Il propose que le cinéma, qui était considéré comme à l'abri du temps, puisse devenir un abri pour le temps. À notre époque, les interruptions qui surviennent constamment le fait de l'omniprésence de l'internet à travers nos portables et nos ordinateurs risque de nous faire perdre notre perception du temps. Le cinéma devient un lieu où le temps peut renaître et dans ce sens, il change sa relation possible à la psychanalyse qui, elle aussi, intervient sur le temps. C'est justement ce moment que se présente notre film Adieu Lacan. C'est tout C'est bon, pas mal déjà. Oui. <rire> Mais je tiens à dire que je me, je me reconnais entièrement dans cette œuvre, qui est le premier film qui montre Lacan, euh, c'est l'entrée de Lacan dans le cinéma, et ça a été fait à New York. Enfin. Euh, c'est pas rien qu'un New-Yorkais se soit lancé là-dedans, je pense. Merci. D'accord. Ouais. Un New-Yorkais d'après coup, j'ai beaucoup travaillé avec, avec Paola Mieli, après coup. Oui, voilà. c'est grâce à Paola que j'ai rencontré Betty et c'est Paola qui a, qui a souhaité que je fasse d'abord la pièce euh, que j'ai mis en scène euh, la pièce euh, euh, en lecture et puis voilà c'est comme ça qu'a déclenché ce projet d'accord ok, est-ce qu'on peut reprendre notre discussion sur le livre ou bien vous voulez oui. je sais pas peu, chose sur le cinéma oui parce que non mais je voudrais dire quelque chose à propos de, de ce que je considère comme une première partie mais je ne sais pas si, si Betty est d'accord avec ce point de vue qui a, qu a deux parties dans le livre. Je ne sais pas si, si elle est d'accord, mais en tout cas, j'ai euh, été très, euh, comment dire, euh, interrogatif sur cette première partie, alors qu'elle comporte une, une qualité vraiment, vraiment très, très importante, quelque chose de dont, dont il y a peu de psychanalystes actuels qui, qui parlent beaucoup, c'est que euh, cette première partie, vous, euh, vous parlez beaucoup de, euh, de poésie, de littérature, de votre, euh, de votre vie, de votre vie de, le, du rapport à votre vie, comment, comment elle s'est organisée, et ainsi de suite. Et, et moi, ce que, ce que ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à ce que Freud appelle euh, euh, la construction du mythe individuel du névrosé. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il fait son analyse et en quelque sorte euh, parallèlement, il se construit une espèce d'histoire où il rebâtit son enfance, où il est un héros, où il a d'autres parents, où euh, il a été abandonné par un roi ou par une reine, ou bien il a un guerrier. Enfin, un mythe qui se construit alors que le travail analytique se fait, mais c'est quelque chose de, de différent. Et ça me semble tout à fait important que ce soit, que ce soit détaillé de cette façon-là euh, dans cette, dans cette euh, première partie. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas si euh, ce que c'est, cette lecture euh, euh, vous, vous évoque, euh, si, si ça vous semble. Euh, Ouais, c'est tout à fait possible, enfin, c'est ce que, ce que j'ai fait en écrivant le, le roman. Et justement, le roman, c'est le roman individuel, de, une histoire qu'on se, qu se raconte, qui est embellie ou qui est ou qui assombrie d'ailleurs, parce qu'on peut très bien se construire un mythe où on est un crucifié, ça, ça arrive. Euh, euh, voilà. Donc je trouve que c'est précieux, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit dans, dans, dans ce qui se véhicule de, de la psychanalyse, voilà. et qui est en quelque sorte plus grand que l'analyse elle-même. Plus grand que l'analyse elle-même, cette construction déborde. Par exemple, vous parlez, vous parlez du rapport homme-femme assez longuement, en disant que l'analyse vous a permis de vous libérer du machisme qui règne au Brésil. D'accord, mais autant que je n'ai pu m'en rendre compte, Lacan était quand même plutôt un macho. Donc, oui. oh, bah, dites donc, enfin bref, on va pas, on va pas épiloguer là-dessus. <rire> mais euh, euh, ça fait rien. Il vous a permis de, de vous libérer de quelque chose au fond qui était presque euh, oui. euh, plus grand que lui, que ses conceptions où il a quand même dit euh, la femme n'existe pas. Enfin des choses qui sont la doxa de, du christianisme, euh, euh, bon, c'est un homme de son temps, bon, d'accord, mais vous, vous avez, vous avez pu euh, vous en sortir grâce à, grâce à votre analyse en même temps. Euh, donc, euh, vous, votre rapport à la langue aussi, vous en avez parlé, euh, puisque la qu pensait que vous, vous alliez lui traduire ces textes en, en portugais, en portugais, alors que vous êtes brésilienne, je veux dire il ne savait pas que le portugais, c'est une langue, comment dire, masculine, alors que le brésilien est une langue douce, en revêt, et plutôt, plutôt féminine, au sens où les, où les colonisés sont féminisés. Donc, je veux dire, peut-être, même sûrement, Lacan, Lacan s'est trompé au départ, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la question de, de la langue. Mais euh, ce que vous en avez construit euh, vous a permis de vous libérer, y compris euh, dans, dans votre rapport à la langue, avec votre désir de retourner euh, euh, vivre là, là où on parlait. Comme, euh, Portugais comme... du Brésil, oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que, euh, oui, quand Lacan m'a dit d'aller faire une analyse avec une portugaise qui était Maria Berle, une merveilleuse femme que j'adore. Oui. Euh, il ne s'est pas du tout rendu compte que c'était impossible pour un, un Brésilien de, de, de faire une analyse avec, euh, avec quelqu'un qui, qui appartenait au pays du colonisateur. Mais en même temps, il avait pigé qu'il y avait quelque chose de très bizarre, dans cette demande, parce qu'aujourd'hui, je parle le français comme si c'était ma langue, euh, presque. Hein. Mais à l'époque, quand je suis arrivée, euh, il m'a dit tout de suite, c'est pas possible. Je lui ai dit, donnez-moi trois mois. Et j'ai passé trois mois à lire Céline, parce que Proust, j'arrivais pas à avaler. Céline était beaucoup plus proche du Brésil. Et voilà, et, et puis, euh, et, et puis j'ai entamé mon analyse et la traduction, parce que. En faisant la traduction, je, je pouvais vivre dans le portugais du Brésil. Et d'une certaine manière, je faisais de sorte que Lacan me laisse échange avec moi sur les solutions que je, que je devais trouver. Parce que c'était le premier séminaire traduit en portugais du Brésil. Et puis après, les portugais se sont basés sur ce texte-là pour faire le leur. Mais... Il a fallu introduire des concepts qui n'existaient pas dans la langue, qui n'existaient pas dans, dans les textes analytiques déjà publiés. Donc, j'ai beaucoup discuté avec Lacan là-dessus, sur l'allemand, le latin, le, la façon dont Freud introduisait les concepts, parce qu'il les introduisait toujours à partir de la langue parlée par les, le peuple. Et donc, il a... Il a, il, il a L'oralité, l'écrit il il, éc, était lié à l'oralité pour Freud. Et donc, c'est ça qui m'a guidée dans le choix des concepts. Je pense que j'en parle dans le Pourquoi Lacan. Je ne suis pas sûre. On ne oui, peut cool. pas laisser aux gens, mais le temps de poser des questions, les gens qui… Oui, adorent. oui, c'est ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être peut-être les participants peuvent intervenir. Oui, oui. Bien sûr. Alors, Jean-Luc Paliès. J'entends rien. Moi non plus. Bonjour. Vous m'entendez Oui. Oui, ah. oui non, j'écoute. Je, je, non, euh, je trouve ça très, très intéressant, euh, l'introduction de M. Pommier par rapport à, à, à ton livre, Betty. Euh, euh, je ne connais pas encore celui-là. <rire> J'en connais d'autres, mais pas celui-là. Et euh, je, je trouvais très intéressant. Euh, euh, bon, je, je m'arrête juste sur, sur un, des, euh, un des concepts que vous avez euh, amené enfin, une, une idée sur la poésie, enfin, le, le fait que la coupure soit poésie et comment ça, ça, ça s'organisait euh, du point de vue de Lacan. Et puis après, ce que vous avez dit aussi, euh, quelque chose qui m'a frappé sur. Euh, sur la, la, la légende individuelle, enfin, vous parler plutôt de le mythe du névrosé qui serait euh, finalement le, le cheminement obligatoire d'un analysant. Alors, ça, ça, ça, ça m'intéresse bien, ça parce que je trouve que c'est effectivement la construction qu'on peut, qu peut se faire euh, à partir de sa propre histoire, de sa propre légende, et comment on, on, on, se, la, on se la raconte. Euh, voilà. Et je trouve que, que Betty est quelqu'un qui sait euh, effectivement bien, bien à la fois raconter sa légende et raconter la légende des autres. Parce que j'ai lu un très joli livre de Betty sur euh, les propos recueillis euh, d'une simplicité hallucinante et comment elle écoute et comment elle répond à, à, à tous ces gens. Et à tous les... Ça a été publié par RS, c'est le de vous à moi. De vous à moi, voilà. Je cherchais le titre. De vous à moi est formidable. C'est un livre tout à fait remarquable et, et, et justement très accessible et très simple. Enfin voilà. Bon, je n'ai rien d'autre à dire. Hein. À, à, à dire que Jean-Luc pallier est le metteur en scène qui a mis en scène, euh, qui a mis en scène. Euh, Vienne 1913. Euh, à deux docteur. Ah oui, oui. Qui a aussi mis en scène viennent de. Alors, et Louise d'autre ligne est un écrivain son épouse est aussi actrice. Ils sont là. Ce sont des vieux copains. <rire> C'est Alors plus personne ne pose des questions. Moi, je, euh, je voulais simplement souligner euh, ce que Gérard a dit à propos de la poésie. Je crois qu'on a fait euh, un grand... On était très inspiré par la poésie, euh, la, on peut dire la poésie du cinéma, le rythme. Euh, C'est Aussi, j'ai parlé de l'importance de euh, la tempête de Shakespeare pour... Euh, Certaines résonances dans le film qui vient de, de la pièce de théâtre de Betty. Là, je suis complètement d'accord. Une chose qu'on a fait, on a essayé de faire compter très profondément dans le film, c'est la poésie de l'approche de la conte petit rythme de, de films, etc. Et euh, tout à fait d'accord sur cet impôt. Il y a euh, Catherine Ducaré qui voulait intervenir, peut-être. Vous pouvez y aller on entend, vous n'avez pas le son. C'est bon. Ah, voilà. Bonsoir. Je, je n'ai pas lu votre livre, Betty, mais j'ai regardé le film de Richard que j'ai trouvé très beau et passionnant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je fais partie des analystes qui ne sont pas, entre guillemets, lacanien. Moi, j'ai connu les, les séances et je pratique des séances à durée fixe et ça m'a beaucoup intéressé bien sûr ce qui euh, ce que ce que Richard Ledes montre de, de ces séances à durée variable et j'imagine ce que vous développez dans votre livre et ça me pose bien entendu beaucoup de questions et je me demandais dans le film ça paraît euh, extrêmement naturel pof ça se termine sur quelque chose d'important effectivement euh, le moment où il faut où il fallait que ça s'arrête pour ponctuer quelque chose de D'important, Mais je me demandais, dans la, en réalité, si vous n'aviez pas des moments de révolte, parce que euh, ces moments comme ça, jugés importants par l'analyste, ne sont pas forcément ceux que le patient juge importants. Euh, euh, je suppose que, que ça doit créer des moments de grande tension, de grande frustration. Euh, euh, comment vous, vous pouviez, comment on gère ça Je peux dire je peux un petit confiance. mot Je lui faisais confiance et, et, et bon et ça, me, ça me poussait à travailler. Mais je sais qu'il y a des gens qui étaient révoltés, qui faisaient des scandales euh, au moment où Lacan intervenait. Non, je n'ai pas eu de difficulté pour gérer ça. Ce qui était difficile pour moi, c'était de gérer mon incompétence dans la langue française. Mmh. Et le fait que je ne pouvais pas dire certaines choses. Et donc c'est très intéressant parce que euh, ce que l'analyse m'a appris, et, et le roman et le de théâtre, c'est que l'inconscient traverse les langues. Euh, et il y a une séance qui montre bien que, une séance où elle raconte à, à raconte au docteur qu'elle a vu un rat. Euh, bon il y a des rats dans Paris. <rire> mais, ah, bon, je euh, me souviens mais, euh, euh, et il lui dit bon, comme elle est, elle est psychiatre aussi elle est médecin elle lui dit j'ai eu une hallucination mine de dire euh, je ne suis pas tout à fait victime etc et il lui dit ah bon une hallucination dites moi qu'est-ce que vous avez vu et elle lui dit un rat alors il dit « Quoi ?» Quoi Elle répète « Ra, et elle se rend compte que « Ra » c'est la première syllabe du nom de son père qui est Rachid et qu'elle ne, ne prononçait jamais à cause de son auto-xénophobie pour ne pas montrer ses origines orientales. Et donc l'inconscient a traversé, a, a traversé les, les langues c'est-à-dire, il s'est manifesté. Mais il s'est manifesté parce que Lacan était capable d'écouter. Et donc, euh, c'est très important, ça. C est, c est... Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je veux dire, ton, euh, votre livre euh, le, le, le démontre à plusieurs reprises, comment c'est sur la base d'une sonorité que ça, ça voltige. Euh, d'association en, en association, autour du rat, du had et que ça remonte jusqu'à l'ancêtre, Rachid, jusqu'au père. C'est pour ça que c'était très important de, de parler de cette, de cette séance si particulière. Maintenant, sur les, sur les séances courtes, <rire> moi je dirais une chose, c'est que j'ai eu quand même pas mal d'analysants qui avaient fait une une analyse avant de venir me voir avec euh, euh, des praticiens qui faisaient stricto euh, trois quarts d'heure, qu'ils ont parlé pendant des années et qu'ils n'ont jamais parlé ni de leur sexualité euh, simple, c'est-à-dire on ne savait même pas euh, ce qui se passait dans, dans, pour eux dans, dans la vie amoureuse, on ne savait rien de leur sexualité infantile qui est toujours euh, puissante. Et pourtant, ils pouvaient parler longtemps, ils parlaient trois quarts d'heure, euh, bon, selon, selon des règles. Euh, ça ne veut pas dire que le, la pratique des séances courtes soit toujours recommandable. Personnellement, je ne pratique pas comme ça. Je pratique un coup d'interrogation constante sur, euh, sur ce qui est dit et des associations qui peuvent être faites avec l'infantile. Euh, la séance courte, c'était la méthode, euh, la coupure, c'était la méthode de là quand moi je faisais, les, je, je fais mes coupures autrement, mais ça, ça revient au même, mais ça me prend plus de temps évidemment. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de leçons à tirer de cette, de cette pratique. Voilà. Et, euh, la, la séance de 45 minutes peut vous permettre de dormir <rire> Et là, quand vous voulez éveiller, tout le temps. il y avait une exigence d'éveil impressionnant. Et bon, ça, ça c'est, c'est-à-dire c'est le, le rapport au temps. Un, ce qui vous apprenez quelque part, c'est un autre rapport au temps qu'on oui. peut. Je ne peux pas perdre le temps. J'entends Je, bien, mais c'est vrai que. Euh, dormir non, mais en tout cas, euh, il, y a, il y a la question de la régression aussi, par mais, moment. Quand, euh, a Freud la, a parlé de un peu d'ennui de, permet parfois de, de, de, de régresser un peu. Oui, pourquoi faut-il régresser Je suis pas oui, sûre. Non, mais Ce sont des techniques contraires à la technique de Freud. Alors il y a des gens qui disent que ce pauvre Freud n'était pas analysé. Mais enfin, il faut regarder la pratique de Freud. Il parlait à ses patients, il faisait des interprétations. Les analystes qui se testent pendant trois quarts d'heure, ils ne font pas leur travail. Oui, bien sûr. Je, bien peux, sûr. Euh, je peux aussi répondre. Euh, euh, D'abord, merci euh, pour euh, ce que vous, vous avez dit à propos du film Adieu Lacan. Je, euh, je l'apprécie beaucoup. C'était très intéressant de, de comment la, la coupeur, la question de coupeur est bien sûr aussi présente dans le cinéma. Et on peut dire, euh, euh, il y a une sorte de, la coupeur de Hollywood, par exemple, que euh, qu'il y a euh, une coupe. Ça c'est l'idée, on coupe sur l'action et ça, ça fait disparaître la coupe. Et, euh, mais on peut couper autrement pour que la coupe euh, se, se révèle. Et, euh, et bon, on peut dire que n'importe quelle euh, séance ah, ah, à quelques moments, ça finit. Donc, mais euh, cette, cette coupure est quasiment euh, pas présente. C'est un peu comme euh, la coupure de Hollywood ou ça peut être si c'est toujours euh, la même durée. Alors, je me demande et, et c'était très intéressant de voir comment le, le, le, la façon dont travaillent Lacan avait un parallèle pour, pour nous en faisant ce film. Bon, je ne veux pas dire que on ne peut pas aller trop, trop loin dans ce sens, mais c'était très intéressant euh, quand même de mettre euh, en, en scène euh, Lacan, de voir une façon de performance que Lacan euh, euh, était euh, quand il était encore, quand il était euh, euh, sur scène, on peut dire. Il y a euh, une, une, une dimension de de performance et y inclut uh, ce moment de uh, de Cooper et, et en plus uh, l'actrice la, la, qui a joué uh, Serena a été uh, elle a montré de frustration à certains moments dans le film et elle et, elle, est, uh, uh, elle a demandé à moi et aussi à Betty si elle pouvait uh, uh, est-ce que ça va si je suis un peu en colère contre Lacan j'ai dit oui oui, oui vous faites comme vous voulez et euh, parce qu'il fallait aussi traduire euh, le rôle de série à, à nos jours et euh, là euh, elle a voulu manifester cette frustration et euh, euh, fait maintenant partie du film mais euh, oui cette question de coupure et euh, encore je crois le cinéma était une était, euh, avait quelque chose à dire à propos du travail euh, de Lacan, grâce à cette pièce de théâtre que Betty m'a euh, donné la possibilité de, de, à partir de faire un film. Il y a quelqu'un qui veut parler ici, Anne-Lise. Anne-Lise? J'aimerais juste quand même vous dire qu'il nous reste juste quelques minutes pour terminer cette petite séance, que vous ayez peut-être aussi envie de regarder le film de Richard Leeds ou de On lire le livre de Betty. On n'entend pas la dame. Mais... Il faut que vous mettiez votre son, Annelise. Il n'a pas mis son micro. En, en bas à gauche, vous avez un petit... Euh... Un petit truc à cliquer. Normalement, il est mis. C'est ouais, est bon. Ça, c'est bon maintenant. Alors, c'était juste pour vous dire que je me demandais si cette histoire de durée, de scansion, ce n'était pas au fond la manière dont l'analyste montre sa présence à l'autre. Et qu'au fond, euh, peu importe qu'on fasse une coupure ou pas, c'est que la présence à l'autre, autrement dit, ce que nous, on appelle aussi, moi, je ne suis pas la canienne non plus, comme madame. Euh, la présence à l'autre, c'est aussi euh, quelque chose qui, ce que nous on appelle aussi le contre-transfert. C'est au fond la manière dont l'analyste transfère quelque chose sur son patient et qu'il en a à peu près, le, à peu près, enfin qu'il accepte ça, qu'il accepte cet axe-là. Moi, il me semble que c'est plutôt ça qui est en question. C'est la présence à l'autre et au fond la scansion montre à l à, au patient qu'il est écouté et qu'il est écouté de très près. Mais il y a d'autres manières de le montrer et d'être dans une présence à la fois somatopsychique, psychique d'une vraie présence à l'autre, une vraie écoute. Sinon, je, je, je pense qu'on va s'engueuler sur des techniques, alors que ça ne me, me semble pas nécessaire. Être analyste, on est où on l'est, où on n'est pas. Et si on l'est, on peut l'être de différentes façons. Me semble t il Je voulais juste dire une dernière chose avant qu'on ne finisse. C'est que euh, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Lacan pichait les choses très rapidement. Oui. Par exemple, j'ai fait mon analyse pendant des années avec un grand psychanalyste kleinien de San polo et on n'avait jamais parlé de mes origines. Dès que je suis arrivée chez Lacan, il m'a dit « Mais ah, dites-moi, quelle est votre origine D'où venez euh, ?» bon. D'emblée, il a il a pigé que la question des origines, la question de la langue, c'est-à-dire il avait des références qui faisaient que euh, une fille de la diaspora puisse s'en sortir, parce que c'est pas évident. C'est pas mal réussi, hein? Merci Gérard. C'est Marie-Françoise. Oui, et ben, merci beaucoup Betty, merci Gérard, merci Richard et puis tout le monde pour ce, cette séance très intéressante. Euh, elle est enregistrée, donc vous pouvez aussi la regarder euh, ou la faire regarder. Vous pouvez aussi regarder le film de Richard, je crois que le lien euh, qu'on vous a envoyé est valable encore jusqu'à demain, c'est ça Richard Oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, et puis lire le livre de Betty. <rire> Voilà, merci beaucoup yeah. et à bientôt. Au revoir. Merci. Yeah. Até logo. Até logo.